Bonjour, je suis Florence Escaravage et je suis ravie de vous retrouver pendant cette période de confinement pour vous aider à faire en sorte que cette période de dating, dans cette parenthèse qu'est le confinement, soit réussie. Et donc aujourd'hui je voudrais aborder la richesse de nos mots, le sens de nos mots, pour que quand on crée une connexion avec quelqu'un, on sent vraiment que cette connexion euh, voilà sur une bonne voie et qu'elle va pas s'essouffler au bout d'une minute, au bout d'une heure, au bout de trois échanges. Alors, comment on fait Eh bien, j'ai envie d'aborder euh, cette, euh, cette clé euh, d'intimité, cette clé de, de connexion. Il y en a qui sont pauvres et il y en a qui sont riches. Alors, les degrés d'intimité ou de connexion qui sont pauvres, ce sont les faits, parler des faits, parler des banalités parler de clichés, clichés qu'on a sur les parisiens, le sud, je ne sais pas quoi, voilà. Donc essayez d'éviter tout ce qui est aussi de l'ordre des convictions, qui vont peut-être enfer vous enfermer, qui vont peut-être amener l'autre à juger. Donc ces trois sujets-là, on les évite. Alors de quoi on parle Eh bien des quatre autres. Alors les quatre autres, c'est quoi Et bien, Parlez de vos rêves, de vos rêves après le confinement, par exemple. Tiens, ben moi, mon rêve, la première chose que je vais faire une fois que le confinement sera levé, ou alors moi, mon rêve cette année en, en 2020, quel est-il Parlez donc de... Parce que vous savez, les, les rêves, ce sont des visions qui donnent forme à nos vies. C'est Mathieu Kelly qui disait ça. Et donc l'autre, en fait, ça l'invite, ça, ça l'invite dans votre univers, ça lui insuffle une énergie, un enthousiasme qui lui donne envie de, de vous suivre, de, de, de, de continuer le lien avec vous. Voilà. Donc, la, la première des, des connexions riches, ce sont les rêves. Ensuite, ce sont éventuellement des petites épreuves, celles que vous vivez pendant le confinement. Qu'est-ce qui n'est pas facile en ce moment pour vous Qu'est-ce que vous avez complètement lâché et, euh, alors que ça faisait partie de vos, vos objectifs Ou alors au contraire, euh, qu'est-ce qui est difficile vraiment euh, en termes de sortie, en termes de lien social, en termes de sport Voilà, pour vous confier avec sincérité sur ce qui est difficile pour vous. Donc on peut dire des épreuves dans cette traversée, euh, dans cette traversée individuelle et un peu euh, reclus sur soi qu'est le confinement. Ensuite il y a les sentiments. Alors les sentiments, et eh bien là je vous invite à parler de euh, votre tristesse, de votre colère, de votre joie, de votre gratitude. Bref plein d'éléments qui sont intéressants pour mieux vous connaître, pour que vous puissiez affirmer avec force votre personnalité. Voilà, ce sont des états d'âme qui tout simplement vous traversent et qui donnent envie à l'autre ben, de mieux vous connaître, d'aller plus loin, de vous poser plus de questions et lui aussi qui le met en confiance pour se confier. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir créer un pont émotionnel où il va se passer quelque chose quand bien même vous êtes à distance. Voilà, et le... il y a une chose importante aussi à comprendre, c'est que l'autre, il ne va pas se sentir jugé, puisque vous, vous allez vous livrer avec, avec vérité. L'autre s'ouvre et s'autorise, en fait, lui-même à se confier. Voilà, et le dernier point, la dernière, dernière connexion riche, c'est vos besoins légitimes. Les besoins légitimes, c'est on a besoin... De, de, par exemple d'apprendre, d'être stimulé dans la vie ou au contraire on a des besoins affectifs on a des besoins de, de bouger, de s'aérer on a des besoins de se sentir aimé il ben, ne faut pas hésiter une fois que vous avez créé une connexion un petit peu sincère avec quelqu'un n'hésitez pas à aller parler de ces besoins là parce que ces besoins là eh ben, ils expriment vraiment quelque chose de fort on se dit qu'avec cette personne on est en train d'établir un lien de qualité on est en dehors du look on est en dehors des petits critères simple de, de personnalité. Et là, on va en profondeur sur votre personnalité. C'est comme ça qu'on ouvre à une belle connexion, combien même on est derrière son écran. À très bientôt